Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par la grâce des Dieu, je voudrais que nous parlions de, des délivrances. C'est une doctrine pernicieuse qui s'est introduite dans l'église. Nous allons voir si réellement la Bible parle d'une doctrine quelconque, la délivrance. Qu'est-ce que c'est Nous allons déjà examiner le premier verset dans Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, on va lire un deuxième verset avant de commenter, Donc, dans, dans toujours le, le même euh, euh, livre, Colossiens 2, 13. La Bible dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'insicconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà, bien aimé donc, je ne comprends pas aujourd'hui quelle est cette doctrine des délivrances où euh, quand euh, quelqu'un vient de se convertir, vient de se donner à Christ, on lui oblige de passer à une séance de délivrance. Nous avons, euh, moi personnellement, j'ai été dans ces églises-là, dans ces assemblées-là, j'ai vu ces choses que je vous parle. Une personne qui vient de se donner à Christ, qui veut suivre Jésus-Christ, il vient confesser que je veux réellement suivre Jésus-Christ mais on l'oblige à passer dans une séance de délivrance où euh, le fondateur, l'archibishop, le, le très très très révérend, va commencer à faire des priances, des séances de prière avec lui où il est obligé de faire euh, une sorte de cure d'âme. Donc il doit confesser ses péchés, c'est-à-dire dire tout son mal, tous euh, ses péchés à ce monsieur-là. Voici une doctrine pernicieuse qui n'a rien à voir avec les Écritures. La Bible dit que hier, nous étions ennemis des dieux, n'est-ce pas? Mais par la grâce des dieux, comme on vient de voir dans Colossiens, il nous a rachetés et il nous a mis, n'est-ce pas, dans cette promesse-là. Et là, nous venons de voir que euh, euh, euh, euh, nous avons, n'est-ce pas, été euh, morts par nos offenses, par notre péché, par notre façon de vivre, n'est-ce pas? Nous étions morts, mais grâce à l'œuvre de la croix, nous avons été ressuscités en lui, n'est-ce pas? Et toutes les ordonnances qui nous condamnaient, c'est-à-dire tout ce qui était dans la loi, parce que les païens comme nous, les nations, nous n'avons pas droit de la citer. On était exclus. Dieu ne nous connaissait pas. Mais grâce à l'œuvre de la croix, ces ordonnances ont été, n'est-ce pas, effacées. D'accord? Donc toutes ces ordonnances qui étaient prescrites dans la loi... D'accord Les ordonnances sur la dîme, les ordonnances euh, sur les, les femmes avec les menstrues, les ordonnances sur la Pâque, sur la circoncision, les ordonnances euh, sur les étrangers. Donc, toutes ces choses-là, on n'avait pas droit au temple ni à la cité. Ces choses ont été, n'est-ce pas, effacées par l'œuvre de la croix. D'accord Et une fois que nous avons cru en Jésus-Christ, la Bible dit en bas qu'il a, qu a dépouillé les dominations et les autorités. Mais quelle est cette domination qui serait au-dessus au du de nom de Jésus-Christ Quel est cet esprit de famille, cet esprit de pauvreté qui te suit, qu'il faille que tu sois délivré, entre guillemets, par ce archibishop, par ce pasteur Ce sont des sectes pernicieuses qu'il faut dénoncer bien aimé. La Bible dit ceci, Romains 8, verset 1, écoutez ce que la Bible dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Donc, toutes choses, n'est-ce pas, ont été condamnées, n'est-ce pas, par Jésus-Christ en prenant notre place à la croix. Toi qui es, en, toi qui es chrétien, en continue à te faire croire qu'il y aurait des esprits, des, des ancêtres, il y aurait des esprits, des arrières, des arrières-parents qui te suivraient, qu'il faille aujourd'hui que tu passes à une délivrance. Bien-aimé, réveillez-vous Ceci sont des sectes pernicieuses. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Écoutez bien. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui en imputant point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation, bien-aimé. Voilà, si quelqu'un est en Christ, bien-aimé, si tu viens, si tu as confessé dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, comme dit Romain 9, n'est-ce pas, 10, et qu'il a ressuscité d'entre le monde, tu seras sauvé, il n'y a aucune malédiction qui peut encore être liée à toi, bien-aimé. De près ou de loin, il n'y a aucune malédiction. Cet esprit de combat spirituel qu'on nous a enseigné hier dans les églises, c'était n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Quand on est en Christ et quand on vient de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement on rentre dans sa grâce, automatiquement on est protégé, automatiquement on reçoit la répentance. Or, oh, la délivrance ici, bien aimé, la délivrance c'est la repentance, c'est le changement de cœur, le changement de l'attitude de cœur. C'est soit ta délivrance, ce n'est pas aller passer des nuits, des nuits, des nuits, des nuits de veillée de prière. Nous nous reviendrons un jour. La veillée de prière n'est pas biblique. La Bible dit veuillez et prier. Pas dit, la Bible n'a pas dit ne pas dormir. Voici un problème d'interprétation, bien aimé, de la parole de Dieu. Bien-aimés, il est impossible, voire incompréhensible, d'avoir Jésus-Christ en nous et, et qu'il y ait des esprits qui continuent à nous suivre et finalement qu'on serait liés ou on serait dominé par ces esprits. La Bible dit qu'il a dépouillé toute autorité, toute puissance. Dans Marc, il a dit, n'est-ce pas, qu'il nous a donné toute autorité et rien ne pourra nous nuire. Quel est cet esprit qui peut te nuire aujourd'hui, bien-aimés? Comprenez une chose. Ces pasteurs-là sont des faiseurs de miracles. Ces pasteurs-là veulent tenir les gens dans l'ignorance. Ils veulent qu'il y ait toujours des gens autour d'eux, derrière eux. La Bible dit ceci, Ephésiens 2.4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Bien-aimé, c'est pas grâce que nous sommes sauvés. Autrement dit, c'est pas grâce que nous sommes délivrés parce que étant dans le monde, nous étions justement, nous étions justement sous la malédiction, mais par la grâce. Dieu nous a délivrés. C'est cela la délivrance, bien-aimé. Ce n'est pas ce scénario qu'on nous fait croire jour et nuit, oh surtout les femmes. Oh surtout les femmes, les faibles d'esprit. Nous allons lire. Vous savez tout est écrit dans la Bible, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui invente. La Bible dit dans 2 Timothée 3,6, écoutez ce que la Bible dit. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà, bien aimés. Ces pasteurs, ces faux prophètes, ces archibishops, ces ces, ces patriarches s'introduisent justement dans des maisons et captivant des femmes qui ont un faible esprit. J'ai pas dit toutes les femmes. Ces femmes qui ont un faible esprit, qui sont toujours continuellement en train d'apprendre, apprendre, mais n'arrivant pas justement à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Ce sont ces femmes que nous voyons qui remplissent ces lieux de culte. Je vais à la délivrance. Je vais chercher la délivrance. Il y a une histoire qui se passe là en RDC. Avec cette femme qui s'est fait abuser par euh, ce faux pasteur-là. Hein, Celui de, de cité Bethel là. Vous voyez? Et, et finalement, j'ai essayé de regarder un peu euh, la vidéo de cette jeune femme. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que maintenant, elle est partie prier chez, chez un autre, un autre faux. Et finalement, on l'a passée dans la délivrance. Donc, elle est passée à la délivrance. Et là, maintenant, elle est délivrée. Vous voyez comment est-ce que euh, ces femmes n'arrivons pas justement à la connaissance parfaite et elles sont trompées jour après jour. Elles pensent que sortir de Cité Bethel et aller chez Wallace, ce serait une délivrance pour elles. Bien aimé, tant que tu ne rencontreras pas Jésus-Christ réellement, ils vont te faire traîner, ils vont te faire faire des délivrances. Vous ne, vous ne serez jamais délivrés parce que la délivrance en réalité, c'est la connaissance parfaite de Jésus-Christ. C'est l'abandon du péché et l'amour du prochain. Bien aimé, la délivrance, c'est la repentance en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.